Alors les sujets que j'aborde cette année dans le nouveau dessin que j'ai réalisé euh, sont autour de, de problématiques que j'avais déjà abordées dans mes précédents travaux, qui sont donc euh, autour de, des, des rapports de, de domination qui régissent les échanges humains. Et cette année, je me suis vraiment axée sur la question de la, de la répression sous toutes ses formes et des euh, nouveaux rapports de force aussi, des nouvelles euh, luttes qui euh, vont émerger suite au, euh, au bouleversement climatique et aussi au, euh, à la raréfaction des ressources, aux pénuries de toutes sortes. Quand je démarre un grand dessin comme ça, généralement je pars euh, d'une euh, idée, d'une scène qui me vient souvent de mes rêves. Ça peut être aussi des observations, des lectures, mais la plupart du temps ça vient d'un rêve en particulier qui me laisse une forte impression et autour de ça, je vais, euh, du coup, euh, créer tout un environnement, agencer plusieurs éléments et euh, tout mettre dans, dans ma composition, dans, dans mon format pour euh, créer une sorte de narration éclatée où une histoire se donne dans son ensemble, dans sa, dans sa totalité. Alors, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a les, les éléments principaux qui sont placés donc, euh, dans, sur ma feuille dans un premier temps. Et ensuite, dans les blancs qui vont se trouver entre ces différentes scènes principales, je vais pouvoir euh, du coup improviser et euh, trouver des moyens pour articuler ces différents éléments entre eux. Et c'est là que ouais, je me laisse du coup de, de l'espace pour euh, improviser. Donc le grand format, en fait, j'ai commencé à faire des dessins sur grand format depuis euh, 2014. C'est toujours le même format, en fait, c'est 1m50 sur 2m50. Et euh, je suis restée sur cette idée de grand format pour euh, vraiment me... aller à fond dans la complexité, imbriquer les scènes les unes dans les autres, créer tout un environnement foisonnant et qui est interpellant en fait, pour le spectateur, qui est obligé du coup de s'arrêter pendant un long moment pour regarder, prendre le temps d'observer ce qui se passe dans la feuille, et, euh, comme dans un jeu de piste, il va chercher tout ce qui est utile à sa compréhension, se créer lui-même ses propres histoires, ses, faire ses propres interprétations. L'intérêt aussi pour moi d'être en Espagne, c'était aussi de me confronter aux grands maîtres espagnols comme Goya, Velázquez ou El Greco. Et dans mon dernier dessin, celui que j'ai réalisé là cette année, je me suis particulièrement inspirée de Goya, des atmosphères fantomatiques et très sombres de ses, de ses scènes et surtout de, ses, de sa série des caprices et des eaux fortes. Dans, mes, dans ces dessins que j'ai présentés à la Galerie Cruz, on voit des, des enfants, c'est des dessins d'enfants tiré de photos de famille. Donc c'est mes cousins, c'est moi-même, c'est mon frère. Euh, et euh, ces dessins sont en couleur, donc petit format. L'idée dans ces dessins présentés à Crous, c'était de parler de la question de la transmission, de l'héritage. Et euh, ça se rejoint dans un sens avec euh, les, les sujets que j'aborde dans, dans, dans mes grands dessins, parce que, euh, il y a aussi question de qu'est-ce qu'on va laisser après notre passage Quel est la, le type de civilisation qui, euh, qui nous paraît euh, tenable et euh, transmissible par la suite